qu'on peut fabriquer des guitares en Lego, on va, on va voir tout ça avec euh, Sébastien qui est chargé de projet à l'UTBM. Bonjour Sébastien Alors bonjour Alors oui oui, bah, on, elles sont juste devant nous, là. ça ressemble pas vraiment à une guitare. Hein. Alors un petit peu quand même, hein. un manche, un bloc effectivement. Donc là effectivement c'est un atelier qu'on propose dans le cadre du FIMU et parce qu'en fait on a ouvert sur Belfort l'Innovation Crunch Lab donc il y a un, un Fab Lab ouvert à tout le monde et là l'idée c'est de sensibiliser les enfants, de leur faire une initiation à la programmation de robots et notamment avec ce robot Lego où là en fait ils vont programmer une guitare Jouer des sons en fonction de, de la distance avec le capteur qu'on va euh, manipuler sur le long euh, du manche de la guitare. Tout ça avec des Lego en fait là Oui tout à fait, c'est donc de, des Lego, Lego Technique et puis avec ce bloc Mindstorm qui est un petit peu spécial et, euh, et voilà. C'est quoi un bloc Mindstorm Alors c'est euh, un petit ordinateur Lego euh, voilà qui est... Qui... Il va pouvoir se connecter à des capteurs à des moteurs, euh, donc là en l'occurrence un capteur à ultrasons et puis que les enfants vont pouvoir euh, programmer sur leur ordinateur et vont envoyer ce programme sur l'ordinateur qui va ensuite réaliser ce programme Bon merci beaucoup Sébastien, de toute façon si on a envie de voir à quoi ça ressemble, on vous met la vidéo sur la page Facebook de France Bleu, Belfort, Montbéliard. Euh, là dans, euh, dans l'heure qui, qui va suivre il y a Gabriel qui est là qui, euh, qui est super motivé hein, pour ses ateliers, bonjour Gabriel Bonjour à quel âge 10 ans alors Gabriel toi tu as participé à l'atelier guitare mais tu as aussi fabriqué l'atelier bonbon il paraît qu'on peut faire un orchestre en bonbon comment ça marche ça bah on fait un programme sur un sur le bonbon et en même temps qu'on touche un câble et eh ben euh... ça marche ça fait de la musique oui et est-ce que chaque bonbon a une sonorité différente ou pas oui c'est vrai oui. le crocodile aura une sonorité différente que la fraise oui. c'est vrai qu'il est en train de raconter là la... sébastien tout à fait tout à fait donc euh, en fait c'est avec un petit kit électronique ou euh, donc on branche des bonbons effectivement à différents câbles qui vont être reliés à l'ordinateur et puis chaque bonbon va être comme une touche de l'ordinateur, du clavier et euh, donc on va pouvoir relier un son différent, un, un, un, où là on faisait un instrument différent pour faire un petit orchestre contrôlé par des bonbons. Ah ouais, ça, ben voilà je crois Et les que... ateliers Et les ateliers, bien évidemment Ben voilà, je crois que Gabriel vient de résumer en trois mots le film.